Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo pour réaliser, pour faire ce bonnet euh, avec des carreaux. Là, j'ai fait des carreaux sur deux rangs. On peut faire sur trois, sur quatre. A vous de voir les carreaux, j'ai fait sur deux rangs et sur cinq mailles. Ça donnait ce résultat. Euh, en travaillant avec vous, on va faire un autre nombre de rangs. Comme ça, vous aurez une idée de ce que ça donne. Donc pour faire ce bonnet, on aura besoin du fil, donc de deux couleurs. Moi j'ai utilisé le noir, le noir et le gris, je vais utiliser noir et gris. On aura besoin d'un mètre, d'une aiguille, un crochet, je vais utiliser le crochet numéro 5, et d'une paire de ciseaux pour couper les fils. Je commence par faire un nombre de mailles multiple de 5, plus 2. Donc ça veut dire multiple de 5, ça veut dire je vais faire 5 mailles, Ensuite, 5 mailles, 5 mailles, 5 mailles, ou si vous savez, un nombre euh, multiple de 5. Et vous, on ajoute 2. Je, pour, dans ce cas-là, moi, je vais faire 42. 42 mailles. 40 mailles, c'est un multiple de 5, et j'ajoute 2 mailles. Voilà, je commence par faire un nœud. Voilà, j'introduis le crochet. Et je fais un jeté et je fais une maille. Donc voilà, je fais mes mailles. Je vais faire 42 je rappelle toujours qu'il y a une petite vidéo qui montre comment euh, diminuer la vitesse de la vidéo. Donc, si, si vous êtes débutante et vous ne savez pas, allez voir cette petite vidéo qui vous montre comment ralentir la vidéo. Et je laisserai euh, en haut un petit lien pour cette vidéo. Donc continuer à faire jusqu'à 42 mailles donc voilà j'ai fait mes 42 mailles qu'est ce qu'on va faire après je vais je vais sauter la première maille la deuxième maille je fais un jeté et je m'introduis dans la troisième maille je, je tire le fil j'ai trois boucles maintenant sur le crochet je fais un jeté et je laisse sortir les trois boucles voilà j'ai fait une demi bride donc je fais la même chose une deuxième fois les deux mailles qu'on a fait au début qu'on a laissé au début ne compte pas comme demi bride donc j'ai deux demi brides. je vais faire la troisième une quatrième demi bride et la cinquième je m'introduis je tire le fil j'ai trois boucles sur le crochet je m'arrête là, avec ce fil bleu, je le fais passer devant, je prends l'autre couleur, j'ai déjà fait un nœud, donc j'introduis ce nœud dans le crochet et je le fais sortir à travers les trois boucles. Voilà, j'ai terminé ma cinquième demi-bride avec le fil blanc. Je vais prendre avec moi ce bout de fil blanc, ce bout de fil blanc et le fil bleu. Je l'ai Plaque sur mes mailles et je fais un jeté et je m'introduis dans la maille suivante. Je vais faire une demi-bride, mais cette fois blanche. Voilà. Ensuite, une deuxième. J'introduis le crochet. Le, le fil bleu et le bout de fil sont en haut du crochet. Sont en haut du crochet et je, je fais un jeté blanc et je tire. Voilà. J'ai les. les la deuxième demi-bride. J'introduis le crochet dans la troisième. Et je tire, j'ai ma troisième demi-bride. J'introduis encore avec les deux fils en haut. Et j'ai ma quatrième demi-bride blanche. Donc j'ai une, deux, trois, quatre... La cinquième, on va changer de couleur. Donc, je fais, je commence, j'introduis le crochet, je tire une boucle blanche, j'ai trois boucles blanches sur le crochet. Maintenant, je fais passer le fil blanc devant et je fais un jeté avec la couleur, avec l'autre couleur. Voilà. Et je fais sortir les trois boucles blanches. Voilà, maintenant, je vais commencer à travailler avec la couleur turquoise. Je tire le fil blanc pour le prendre avec moi. Donc, voilà. Comme ça, je le plaque sur les mailles et je fais un jeté. Je m'introduis dans la maille pour faire une demi-bride. Et voilà. Une. Je fais encore cinq demi-brides de cette couleur, voilà. Vous voyez ce qu'on va obtenir. Donc on continue comme ça. Donc voilà, je fais une, deux, trois, quatre. J'arrive à la cinquième demi-bride voilà. la cinquième je fais pas la sortir avec euh, je vais pas la finir en bleu je vais la finir en blanc donc je fais un jeté blanc et je tire voilà et je, je plaque le fil bleu sur les mailles et je travaille maintenant avec le fil blanc je vais faire encore cinq demi brides Blanche. le nombre de, de mailles et la grandeur des carreaux c'est vous qui, qui voyez là c'est un exemple vous faites euh, comme vous souhaitez voilà ce que ça donne on continue vous continuez jusqu'à ce qu'il reste six mailles à la fin et on se retrouve six mailles j'ai terminé le rond et j'arrive. Il me reste six mailles à, Il me reste six mailles. Et là, j'ai travaillé quatre mailles en bleu. Je vais commencer. Je vais continuer. Mais là, en bleu, je vais continuer en bleu pour la cinquième maille. Mais là, ce sera juste une maille serrée. Une maille serrée, c'est pas une demi-bride. Donc, la dernière de ces mailles-là, elle est en bleu, mais une maille serrée, pardon. Je vais la finir, je vais la finir en blanc. Je la commence en bleu, mais je la termine en blanc, parce que je dois introduire le blanc maintenant. Je peux laisser tomber le bleu, parce qu'on va revenir en bleu. Donc, je, je fais une deuxième maille serrée, mais cette fois en blanc, une troisième maille serrée, Une troisième maille serrée ici. Il me reste une, deux, trois mailles. Je vais les faire en maille coulée. Voilà, comme ça. Je m'introduis. Je tire le fil. Et je sors la boucle à travers la, la précédente. Donc Voilà j'introduis le crochet je tire une boucle et je la fais sortir à travers la boucle que j'avais avant je fais une maille en l'air en blanc toujours et je tourne mon travail je vais faire des, des, des les trois mailles coulées des mailles coulées mais j'ai deux brins regardez j'ai une la maille elle est là j'ai le brin arrière le brin avant donc je vais m'introduire dans le brin de, de devant et je fais une maille coulée la même chose pour la deuxième on travaille sur le bras qui est devant nous je fais une maille coulée et pour la troisième maille coulée aussi ensuite j'ai les mailles serrées regardez voilà la maille en haut et le bras arrière et le bras avant donc, je travaille dans le brin qui est devant moi. Je fais une maille serrée. Et la deuxième maille serrée. Mais cette fois, je ne vais pas la finir en, en blanc. Je vais la finir parce que je dois introduire la couleur bleue. Donc, je vais la finir ma maille serrée avec la couleur bleue. Voilà. J'ai tiré mon fil que j'avais laissé tout à l'heure. Et la troisième... Donc, là, combien de... J'ai une, deux, trois mailles coulées, une, deux mailles, euh, mailles serrées. Je vais commencer la dernière, elle est. Je vais prendre cette maille-là, toujours sur le brin qui est devant moi. Je m'introduis, mais cette fois je dois prendre le fil blanc, aussi le cacher et faire ma maille serrée. Là, maintenant, je vais continuer en demi-bride. J'ai fait trois mailles coulées, 3 mailles serrées. Je vais continuer en bleu à faire maintenant les demi-brides. Voilà, les demi-brides, regardez. Si je, je prends le travail comme ça, normalement, voilà la maille où je dois travailler. Le brin arrière, le brin avant. Je tourne encore un peu le travail et j'ai un troisième brin qui est ici. Regardez, il est là. Regardez, vous voyez comme une maille ici encore. Comme des mailles. Donc le brin qui est le plus bas, c'est là le troisième brin. Donc je m'introduis dans ce brin là et je vais faire, n'oubliez pas de prendre le, le, le fil blanc avec vous, regardez, je l'ai sur mon crochet maintenant et je, vous tirez, vous avez trois boucles sur le crochet, vous faites un jeté et vous les faites sortir. Donc je recommence, j'ai toujours mon fil blanc, je le prends avec moi et j'ai fait un jeté fil bleu, et je vais m'introduire dans le troisième brin. Regardez, la maille, elle est toujours, comme on a dit, elle est là. La maille normale, elle est là. Je tourne le travail, comme ça, devant vous, comme ça, vous le prenez juste comme ça. Et vous avez les deux brins ici, vous vous introduisez dans celui-là. Vous mettez le fil blanc sur le crochet et vous tirez votre boucle bleue. Voilà, et vous faites un jeté, vous tirez les trois, vous avez votre maille. Donc, ralentissez encore la vidéo pour voir plus. Moi, j'essaie de ralentir, mais on ne sait jamais. Donc, voilà, un jeté. Je m'introduis dans le troisième brin qui est ici. Je prends mon fil blanc sur le crochet, et je fais comme ça. Parce que si vous laissez le fil blanc, vous allez le retrouver comme ça, devant le travail, si vous l'oubliez. Donc, essayez de le prendre avec vous. Voilà, je fais comme ça, le fil sur, le crochet le fil blanc aussi. Et là, pardon, là j'arrive à la cinquième, à ma dernière bride bleue, demi bride bleue, donc je vais la terminer en blanc. Tant mieux, le fil blanc il est juste à côté. Je tire et voilà. Voilà. Maintenant c'est le fil blanc, le bleu qu'on va garder sur le, sur les mailles. Je fais un jeté j'explique encore pour la, la bride voilà les mailles regardez, quand vous travaillez normalement les brides, on s'introduit ici pour faire, pour travailler ou bien ici ou bien. là maintenant, vous avez votre maille là, mais vous tournez, regardez il y a une autre série de mailles, ici et c'est ce bout de fil là, ce brin là sur qu'on va, va s'introduire dessous et travailler voilà notre demi-bride bon. j'espère que vous m'avez compris ralentissez la vidéo pour voir où j'introduis le crochet et continuer voilà de temps en temps je tire un peu sur le fil bleu pour qu'il ne soit pas trop visible pas trop ne tirez pas trop voilà, j'arrive à la dernière, la cinquième maille blanche. Et je fais, j'ai trois boucles sur le crochet. Maintenant, je vais la finir en bleu. Voilà. Donc, on va continuer maintenant à travailler en bleu. Vous faites vos demi-brides. Et voilà ce que vous allez obtenir. Donc continuez jusqu'à la fin du rond et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé ce rond. Et j'ai terminé avec la couleur bleue. Donc j'ai fini ma dernière demi-bride. Je vais faire deux mailles en l'air. Je fais une voilà la deuxième je tourne mon travail je fais un jeté et là cette fois on a les mailles comme voilà on va travailler parce que ça là c'est le devant du travail j'explique donc voilà là c'est le devant du travail et on voudrait garder cette, cette tresse ce cette petit tresse sur le travail donc on va pas travailler ici on va prendre la maille de haut, comme ça on regarde en haut, on fait un jeté pour commencer notre bride et je m'introduis, voilà la maille, pas celle-là, celle-là on veut la garder, donc on, on vous tourner un peu le travail, la maille normale elle est ici, elle est, il y a deux brins, nous on va travailler en utilisant le bras arrière, donc on va faire nos brides dans ce brin arrière. Quand On travaille devant le travail, on travaille sur le bras arrière. Donc, le deuxième rang et le troisième rang, c'est ce qu'on va répéter. Donc, on va les répéter chaque fois. Alors, faites attention à ces ronds-là, comme ça vous retenez. J'ai fini mes cinq demi-brides, j'arrive à la cinquième, je vais la terminer en blanc parce que maintenant je vais introduire la couleur blanche et je travaille toujours je, je prends maintenant le fil bleu avec moi je m'introduis dans la maille dans le bras arrière de la maille et je prends le fil bleu sur le crochet aussi je fais un jeté et je, et je tire et je fais un jeté je laisse tomber les trois boucles voilà je continue continue la quatrième demi-bride blanche j'ai toujours mon fil bleu vous le voyez à travers les je tire un peu pour serrer les mailles et je fais ma cinquième ma cinquième maille mais cette fois je vais vous les vous faites passer le fil blanc devant comme ça il ne vous dérange pas et je, je fais sortir la boucle bleue à travers les boucles blanches maintenant je prends le fil blanc sur le travail et je vais travailler maintenant utilisant toujours ce brin arrière de la maille et je fais mes, mes demi brides bleu regardez voilà j'arrive à faire à, à, à la dernière, à la cinquième demi-bride, j'ai les trois boucles mais là, je prends je fais un jeté blanc et je termine la boucle bleue je vais travailler maintenant avec le fil blanc c'est comme ce qu'on avait fait pour le, les autres rangs pour continuer comme ça jusqu'à la fin donc là ce rang là, on fait nos demi-brides mais sur le bras arrière vous voyez la petite tresse là nous, on travaille sur les mailles qui sont un peu en haut et sur le brin arrière de ces mailles-là. Donc, sur le brin arrière, des mailles qui sont en haut, pas celles-là. D'accord Vous continuez jusqu'à la fin, à, à, à arriver à la, à la sixième avant la fin. Sixième avant la fin, donc, vous vous rappelez, on avait fait trois mailles serrées et trois mailles coulées. Donc, arrivé là, on se retrouve. Voilà, hein, je suis arrivée à la fin du rond donc il me reste là à faire la cinquième maille en bleu elle sera une maille serrée je prends toujours le fil bleu euh, le fil blanc avec moi je termine la maille serrée en blanc parce que je vais introduire la couleur blanche donc et je peux laisser ce, ce fil blanc ce fil bleu parce que je vais pas changer maintenant la couleur je vais faire, je travaille toujours sur le brin arrière. Je fais la deuxième maille serrée et la troisième maille serrée. Les troisièmes qui me restent, une, deux, trois, il me reste trois. Vous vous rappelez, c'est des mailles coulées. On les fait aussi sur le brin arrière. Et voilà. Donc, on a terminé ce rond. Je fais un, une maille en l'air, pardon. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais toujours faire des mailles coulées, mais cette fois sur le brin, sur le brin qui est avant. Parce que ça, ça c'est le dos du travail. Donc, on laisse le devant et on travaille sur ce brin-là. La maille, elle est là, et le brin arrière et le brin devant. Donc, nous, nous, on va travailler sur ce brin. Donc, je vais faire une maille coulée. J'introduis le crochet. Et voilà. La deuxième maille coulée, je tire. Et encore. Et la troisième maille coulée. Voilà. Maintenant, je vais, faire, je vais faire trois mailles serrées Donc, et toujours sur ce brin qui est devant moi. Donc, la première maille serrée, la deuxième et la troisième, non, pardon, la deuxième, on doit la finir en bleu parce que je dois introduire la couleur bleue. Non, je, je, je prends ma couleur bleue qui est ici. Là c'est le dos du travail donc c'est pas grave si le fil passe comme ça c'est pas grave donc euh, là j'ai les deux boucles sur le crochet je fais un jeté je les tire voilà j'ai une deux trois et une deux trois mailles serrées je vais faire la troisième maille serrée et toujours sur le brin qui est devant moi regardez toujours la maille elle est là et je prends je, je travaille sur le brin avant euh, C'est une maille serrée, donc je fais comme ça, je prends le fil blanc avec moi sur le crochet, je tire le, la, une boucle et je fais un jeté, je laisse tomber les deux boucles. Voilà, j'ai fini les mailles serrées. Maintenant, je fais un jeté, je vais commencer les demi-brides. Et les demi-brides, je ne vais pas travailler sur les mailles en haut, je vais travailler sur le troisième brin comme on avait dit tout à l'heure donc je fais un jeté je prends le fil sur je le plaque sur les mailles et j'introduis mon crochet sur ce bras là et le, le fil blanc sur le crochet je fais un jeté bleu et je tire j'ai trois boucles sur le crochet un jeté et je laisse sortir les trois boucles voilà donc regardez je fais encore un jeté je recommence pour faire l'autre la, la suivante voyez voyez les bras, il y a celui d'en haut et celui qui est en bas. Donc, je fais un jeté et je m'introduis dans ce bras-là qui est en bas. Je passe le fil blanc sur le crochet, je fais un jeté bleu, je tire. Voilà, j'ai tiré, je fais un jeté et je laisse tomber les trois boucles. Voilà. Donc, j'ai emprisonné le, le fil blanc à l'intérieur et je fais ma maille. Ma demi-bride. Je fais un jeté et je passe bah, Je vais faire une main. Pas une chose. Et à Je à Je je Donc, Je vais en Je Parce Je le pass, par Je Je Je Je passe Je main, Je fais un jeté et Je Je Je vais faire. Un Donc, on je continue, Je un et Je le Je Je Je un Je Je Je Je Je Je Je Je et là, maintenant, on va changer de couleur. Vous pouvez changer dans ce rang ou le rang précédent. C'est comme vous voyez. Donc, c'est vous, les dimensions que vous voulez voir dans vos, avoir dans vos carrés. C'est à vous de décider. Bon, maintenant, on, pour changer de couleur, j'ai mes deux fils qui sont avec moi. Donc, je vais prendre maintenant la couleur blanche. Je vais faire... J'ai terminé donc la dernière bride et je vais faire maintenant... Deux mailles en l'air, mais de la nouvelle couleur. Je fais un jeté et puisque je suis devant, je vais m'introduire dans le bras arrière pour faire ma ma demi-bride. Je continue, je m'introduis et je travaille en allant dans le bras arrière. Donc, On continue à répéter le rang 2 et 3. Donc là maintenant on est en train de répéter le rang 3, la dernière maille je vais la travailler en bleu, donc je change de couleur chaque fois maintenant. Voilà, vous continuez comme ça, maintenant c'est clair. Vous faites le même nombre de, de, de rangs que vous avez fait, vous les faites de l'autre couleur et ainsi de suite, vous continuez comme ça jusqu'à la fin, n'oubliez pas de faire les trois mailles serrées vers la fin et les trois mailles coulées. Et devant ici, quand vous êtes devant le travail, vous travaillez sur le brin arrière. Sur le dos du travail, vous travaillez sur le troisième, sur le troisième brin. Donc, rappelez-vous de ces choses-là, n'oubliez pas la dernière maille de changer de couleur et voilà. Vous continuez jusqu'à avoir le tour de tête euh, du bonnet que vous allez faire. Le tour de tête soit de la personne euh, pour qui vous travaillez ce bonnet, soit votre tour de tête et on se retrouve. Voilà, moi j'ai terminé ce, le bonnet que je travaille. Donc Voilà, je vais vous dire quelles sont les mesures que j'ai. C'est pour un homme. Toujours, c'est mon mari qui s'accapare les bonnets que je fais toujours. <rire> okay. Maintenant, voilà. Ce que j'ai. J'ai maintenant, j'ai ici et demi cm de, de long. J'ai 28,5 demi. Attendez. Voilà. Bah, oui, c'est ça. 28,5 demi. On va voir la largeur que j'ai du bonnet. 42 et demi, 42 et demi, j'espère que c'est droit, à ah, disons 43, 43 cm si vous voyez là, moi je n'ai pas travaillé le même nombre de, de rangs qu'on avait fait ici, c'est pas la, les, les mêmes dimensions, ici on avait fait 4, ici j'en ai fait que 2, donc vous voyez, les, quand vous changez les dimensions, les, la longueur des carrés ou la largeur, ça change. Donc voilà ce que ça donne pour 2 et ce que ça donne pour 4. Mais quand vous travaillez, si vous travaillez 4 rangs après vous changez, faut continuer, il ne faut pas oublier. Si vous continuez 2, vous continuez sur 2 et ainsi de suite. Voilà une fois terminé ce bonnet, on va faire maintenant les coutures. Voilà le dos, ça c'est le dos et ça c'est le devant du travail. Donc, vous voyez les mailles, serrées, les mailles serrées et les mailles coulées, elles se retrouvent ici, c'est le haut de la tête. Donc Ça, ça va être le haut et ça, ça va être le bas. Maintenant, pour faire les coutures, on va tourner le travail comme ça sur le dos. Quand vous finissez votre travail, essayez d'avoir comme ça. Pardon, j'explique encore. Voilà. Quand vous terminez, essayez de les terminer alternés. Par exemple, moi j'ai ici du gris. Et ici du noir donc quand je vais faire les coutures ça va pas changer grand chose c'est pas grave si vous avez ici noir et noir c'est pas grave c'est pas la fin du monde. mais pour plus euh, que ce soit plus joli il vaut mieux que vous finissiez votre travail avec des couleurs alternées voilà différentes je vais faire maintenant je vais on va commencer à faire les coutures je vais faire mes coutures en gris et avec le 1, je vais utiliser le crochet. Donc euh, je m'introduis ici dans la, la première. Je prends les deux. Le noir c'est un peu dur et ici, et je vais faire des mailles coulées, voilà, je m'introduis là et là, et je vais faire des mailles coulées. Dans la première maille, je m'introduis ici, sur ce bras et dans la maille qui est devant voilà ce que ça donne ici, donc une, une couture nette. derrière c'est pas visible c'est bien donc c'est ce qu'on veut vous continuez à faire vos mailles coulées en s'introduisant comme ça et vous faites des mailles coulées si vous voulez faire avec une aiguille hein, c'est aussi faisable donc, on continue vous continuez on se retrouve à la fin en haut du bonnet on va faire la couture jusqu'en haut du bonnet et on se retrouve voilà j'arrive vers le haut je continue C'est un peu dur euh, ici, côté ma maille coulée, mais essayez doucement, ça ira. Voilà. La dernière. Je vais couper un fil un peu long pour faire la couture en l'arête là le haut je vais le faire avec une aiguille je prends je prends le fil et mon aiguille voilà et je vais m'introduire en haut Je vais faire les coutures c'est des points où je m'introduis je sors je m'introduis et comme je fais un peu vite je peux faire juste comme ça en faites comme ça des petits points pour pouvoir tirer le fil vers la, à la fin et serrer le haut voilà je, je fais des petits points et à la fin je vais tirer le fil j'ai terminé les coutures donc euh, je vais tirer sur le fil. Donc quand vous tirez, ça ferme le haut du bonnet. On a travaillé sur le dos, rappelez-vous. Donc je vais tirer encore un, un petit peu. Essayer. Ensuite, je vais faire des nœuds. Donc, on va, je vais essayer de faire une petite bordure sur le haut du bonnet comme ça quand vous, a, quand vous allez faire comme ça vous avez une, une bordure bien présentable voilà je fais un j'ai fait un nœud et je vais commencer ici là où j'ai fait mes, mes mailles coulées je m'introduis n'importe où j'introduis le gros j'ai ce bout de fil les bouts de fil que j'ai je vais les cacher en même temps donc et je m'introduis dans les mailles pour aller faire ma bordure. Vous voyez Mailles serrées. Serait... je travaille sur le dos parce que quand vous allez tourner c'est comme ça que, le, que ça va se présenter comme ça donc je travaille sur le dos du, du bonnet j'arrive à la fin du rôle donc une fois terminé travail je vais Finir par une maille coulée. Et je coupe le fil. La, la, la couture qu'on avait fait en maille coulée, nos mailles serrées, et j'ai fermé le haut du bonnet, caché tous les fils. Voilà ce qu'on va obtenir. Quand vous tournez le bonnet, vous voyez la bordure C'est pour ça qu'on l'avait fait sur le dos. Comme ça, quand on tourne, on a cette petite tresse qui vient embellir un petit peu le bonnet. Voilà. Voilà, on a terminé maintenant notre vidéo. J'espère que vous avez compris toutes mes explications. Je serai heureuse si vous avez compris. Et donc, euh, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.